Au point de pénalty, certainement. Aweb, au corner. Allez, au point de pénalty, encore la sortie du gardien. Sefwin. Sefjoun et la tête. Et voilà, Sefjoun qui euh, se couche sur cette balle. Ah, encore une fois, il s'est manqué dans sa sortie, hein, le gardien. Ce jeune gardien de but. Sephune deux petites erreurs donc euh, en cette euh, seconde période de ce gardien de dégagement directement vers l'autre gardien Dahmen 92e minute de jeu 3 buts à 1 le MC obtient le ballon de serre qui obtient la faute devant euh, le pressing du joueur de la Gestawara voilà. et on le voit un carton jaune voilà pour euh, Anti jeu, il n'a pas laissé le joueur rejouer son coup franc et ça revient dans les pieds de, des joueurs du MC Oran avec Belhabes, Belhabes qui cherche Amran, mais Bakayoko qui cherche pas midi 14 h loin loin devant, ça y est, Belzinaoui, Bel sur le côté, Beljilali qui va essayer, hein, le dribble avec une petite pichenette, c'est pas passé. Il récupérer récupéré, ça repart très vite. Amran, Amran qui joue avec le numéro 37, donc Mortar. Mortar, le centre de Mortar, au point de Et Amran qui était venu couper cette balle, heureusement cette fois-ci. Sefion avait bien calculé sa sortie. Amran n'aurait pu coupé cette balle devant le gardien, heureusement pour lui. Et le ballon vite récupéré. Durant... Ces dernières minutes, le MC Oran qui a posé le pied sur le ballon et qui va de l'avant. C'est vrai que la GS aura reculé d'un cran avec cet avantage de trois buts. Mais comme on dit, au football, tout est possible. 94 e minute de jeu, plus qu'une minute de jeu, avant le coup de sifflet final que donnera l'arbitre central Monsieur Jovi. Coup franc pour le MC Oran. Encore une fois, Aoued pour le beauté. Gouffran est centré sur le côté droit du gardien. C'est Pouin qui place euh, un mur composé d'un seul joueur au point de pénalty. Et il y avait la tête de Bakayoko. Et c'est Amri qui sort la balle. Amri qui joue avec Belginali. Belginali qui remet sur Amri. Ils sont ici, Ils sont deux contre deux. Belginali avec lui. Belginali pour Sayah. La frappe de Sayah. Oh non, elle était dehors dans le petit filet. Ah, qu'est-ce qu'il a raté ça Il m'a induit en erreur, moi aussi